Alors, euh, bonjour tout le monde, bienvenue euh, à, cette, à cet atelier euh, co-construire, co-élaborer, ça a changé une, toute, plein de fois, là, cette affaire-là, co-élaborer un code d'éthique euh, avec nos élèves. Euh, donc, on a différentes choses à vous proposer aujourd'hui et dans un premier temps, euh, effectivement, on a 45 minutes, donc on va essayer de faire ça vite, mais dans un premier temps, on a une petite question à vous soumettre. Euh, on vous expliquera pourquoi après, mais on voudrait savoir quelles anecdotes, drôle ou pas drôle, malaisante ou pas malaisante, euh, aurait pimenté euh, votre gestion des comportements à distance, disons, depuis, euh, depuis le printemps passé. Donc, que vous avez vécu ou que vous avez entendu, entendu dire dans vos milieux des, euh, des, des matondis. Donc, prenez euh, peut-être un petit 30 secondes, euh, une minute, pour euh, cliquer sur le lien Menti qui est dans le clavardage présentement. Puis, allez euh, consigner votre réponse. Puis, euh, puis on vous dit après ce qu'on fait avec ça. Et en passant, euh, si vous voyez beaucoup de réponses actuellement dans le tableau déroulant, c'est parce que c'est comme un tableau évolutif qu'on réutilise toujours de d'animation en animation. Donc, c'est comme un outil, un mur qui vise à se bonifier dans le fond, puis à s'étayer au fur et à nos animations. Exactement. Euh, bonjour à Nadine et Geneviève qui viennent de joindre à nous. Là, pour vous situer, euh, on commence l'atelier la, la, et puis on vous pose une petite question. On vous invite à aller dans le Menti qui est affiché euh, à l'écran. Donc, vous allez sur menti.com. Vous avez le code là, qui est 80-99-41. On vous demande de répondre à la question, « Quelles anecdotes ont pu votre gestion des comportements à distance? » Donc, est-ce que des choses que, soit que vous avez vécues ou que vous, dont vous avez été témoin ou qu'on vous a rapporté Donc, euh, vous venez nous parler de… De de, de, de de ça un, un peu là c'est notre point de départ c'est notre amorce euh, ouais donc informellement une enseignante se retrouve en robe de nuit devant avec la caméra ouverte <rire> mm -hmm. euh, cavité nasale d'élève ok donc des, des gros gros plans visite de cavité nasale ouais mm -hmm. Des, des profs qui, qui croyaient ne pas avoir à faire de gestion de classe parce que les élèves étaient à la maison. Oui, hein, ouais, c'est ça. Mm -hmm. Enfin, les parents vont s'en occuper. Oui, c'est ça. <rire> Pensez magique. <rire> un, un parent qui prend promène derrière son enfant, bien sûr. <rire> oui, c'est ça. OK. C'est quand même particulier parce qu'on se retrouve dans un univers... Euh, je ne sais pas si vous avez regardé un peu ou si vous pouvez, sûrement pas, là, parce que c'est moi qui contrôle. Mais comme femme nue, photo de... Il y a quelque chose avec, euh... je veux dire, le pipi caca euh... ouais. qui est comme comme une thématique récurrente. Hein? Puis en passant, euh, oui, c'est Annie actuellement qui a le, évidemment le, le contrôle du partage d'écran, mais sachez que dans la page d'atelier, l'atelier d'aujourd'hui, euh, on a placé un bouton, là, dans le fond, le, le, le, sondage, est, le sondage, la question est disponible dans la page d'accueil, donc vous pourriez y retourner. Et il y a un bouton avec les, les, la possibilité de voir les réponses. Donc, si jamais vous voulez, comme, aller lire, là, ça, ça se veut un peu... Euh, euh, ça se veut informel, mais en même temps, nous, on trouvait, il y a comme un petit agenda caché derrière ça. Nous, on trouvait que c'était une, une belle façon de donner le micro puis de ventiler un peu parce qu'il y a quand même des choses, des situations, il s'en est passé depuis le printemps passé. Euh, puis c'est même, on va vous l'expliquer, mais c'est même ça qui a, qui, a, qui a donné lieu, qui nous a donné l'idée à la base d'écrire un article, de, de, de, de vous proposer cette formation-là. Fait que c'était comme un moyen de ventiler. Euh, c'est pas tellement de faire rire les gens ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment de, de comme euh, s'étayer un petit mur de, de situation vécue à partir duquel on pourrait proposer des recommandations, proposer des stratégies. Euh, Est-ce Est que vous voyez une grosse affiche noire écrit y ouais. Oui, tout à fait. Ah, alors, euh, je, je, vais, je vais être maîtresse du temps pendant cette formation, parce que c'est vraiment un défi pour nous. Si vous voyez qu'on l'échappe, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous venir en aide. On est un laboratoire, hein? c'est la première fois qu'on ne doit parler que si peu. Donc, cinq conseils pour co-construire un code d'éthique. Euh... Yeah. Je m'appelle Annie Turbide, je suis conseillère pédagogique au Service national du récit en développement de la personne, prof d'éthique, région de Québec, zone rouge, Marjorie. Idem, <rire> région de Québec, même équipe, donc on a un chapeau disciplinaire éthique et culture-religieuse et un chapeau aussi relatif à la citoyenneté à l'art du numérique. Donc, vous allez voir aujourd'hui que les deux se parlent beaucoup. Euh, content de vous voir cet après-midi. Excellent. Bien, moi, Benoît Petit, au Récit, Service national, gestionnaire scolaire et aussi au Développement de la personne, je travaille avec l'équipe, une merveilleuse équipe, dont Marjorie et Annie font partie. Vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Puis ben, On n'est pas tout seul, voici le reste de notre équipe Joël en éducation physique, Marcelle en éducation de la sexualité, puis euh, Alexandre qui est aussi là euh, sur le mandat euh, développement de la personne et, euh, et euh, citoyen inter du numérique, alors euh, notre belle grande équipe est avec nous. Donc, euh, comme Marjorie vous le disait plus tôt, on a écrit un article au mois de juin, hein, parce qu'il y, y a plusieurs milieux qui avaient fait appel à nous sur la gestion des comportements et euh, on, on trouvait que c'était intéressant parce que les besoins qui sont criants. Je ne sais pas si dans vos, comme dans vos centres de services, euh, vous avez euh, euh, eu des demandes par rapport à ça, par rapport à la gestion de ce qui se passe en ligne, etc. etc. Euh, donc, on voyait que les besoins étaient là. Donc, on s'est assis pour réfléchir à, à des moyens de, de mettre les, les élèves dans le coup euh, pour ce qui est de la gestion des comportements et de leur permettre de prendre une distance puis de réfléchir un peu. Là, euh, euh, par eux-mêmes, finalement, avec, euh, en faisant le pari qu'en développant leur autonomie, euh, ben, on arriverait à une gestion de classe qui était différente. Donc, vous pouvez toujours consulter cet article-là. Il est sur le site sitnum.ca oblique 5 conseils. que Vous pouvez le partager à souhait, aller le lire, etc. Aujourd'hui, ben, c'est la formation éponyme. Donc, euh, on vous accompagne là-dedans. On en rajoute une couche. Oups! Oui, ben dans le fond, pendant que tu reviens à ta page, est-ce qui s'en vient? Est-ce que vous allez voir, c'est des, des des on s'imagine, on s'imagine des enfants dans un parc, puis c'est facile d'entendre des choses comme euh, OK là, t'as pas le droit de marcher du bazon, euh, OK, là, t'as triché, c'est vraiment pas juste. Euh, non, mais là, c'est parce que c'est pas une glissade c'est une rivière, là, il y a des crocodiles en bas. Fait que c'est comme comme facile de s'imaginer ce genre de, de situation-là ou de commentaires-là. Puis euh, c'est euh, l'amour hein, de notre article, justement. Puis ce que. C ces exemples-là, ce que ça nous amène à dire, c'est que finalement, l'humain, dès son enfance, est comme une machine à règles. Naturellement, il va générer des normes ou des balises pour comme, encadrer ses propres comportements, les comportements des autres. Euh, donc, c'est quelque chose d'assez euh, naturel et d'assez... Euh, normal de dire qu'il il y a des balises qui vont venir comme euh, euh, monitorer ou qui vont venir encadrer les, euh, les comportements humains. Donc c'est un petit peu la prémisse qu'on avait à vous proposer par rapport, euh, par rapport à par ça. Dans le fond, euh, le climat euh, on, on... Ce dont on veut parler, entre autres, on parle beaucoup, bien sûr, de gestion des comportements. Puis, on sait que pour avoir un bon fonctionnement dans la classe, bien, les apprentissages, ça passe aussi par le bien-être. Donc, on a, on a besoin de trouver cet équilibre-là entre trouver un bien-être et un, un, un, favoriser des apprentissages. Tina Montreuil nous le disait ce matin hein, pour être capable de faire fonctionner les fonctions exécutives, le cortex, le néocortex, tout ça, on a besoin que notre amygdale, le système limbique, lui aussi, soit bien fonctionnel. Et donc ça, ça passe entre autres par le climat de la classe, la manière de fonctionner, les, les, les rôles clairs de chacun dans, dans la classe. Donc c'est ça qu'on va vous parler entre autres aujourd'hui. Annie, c'est-tu toi ça ou c'est moi? Bon? Euh, ben, ça, c'est pas <rire> OK, d'accord. Donc, ce notre postulat, dans le fond, c'est que même si, euh, parce que Steve Bissonnette nous le dit clairement, hein, une des choses qui est fondamentale, c'est de rendre explicites les règles auprès des élèves. Et il y a beaucoup d'enseignants qui prennent pour acquis que les élèves savent ce qui est permis ou pas permis, ou ce qu'on peut faire, ou ce qui est souhaitable ou pas souhaitable. Alors que ce n'est pas si clair que ça. Ce n'est pas si clair que ça pour nos élèves. Et que souvent, c'est nécessaire de rendre ça explicite que nos élèves comprennent clairement ce qui est attendu d'eux. Mais même si on met clairement les règles explicitement, ça ne nous assure pas que nos élèves vont s'engager à respecter ces balises-là, à, à avoir bien compris. Donc, on pense que on a besoin de plus que ça. Notre pari, en fait, c'est que... Comme enseignant, on peut avoir, euh, puis là, ça, ça a l'air dichotomique, là, mais on peut avoir un rôle vraiment différent du fait qu'on représente une figure autoritaire, c'est-à-dire quelqu'un qui va euh, faire respecter les règles parce que les règles doivent être respectées, à une figure d'autorité, c'est-à-dire une figure de bienveillance, une figure de sagesse qu'on va avoir envie de suivre par choix, finalement. Donc, euh, vous avez déjà vu le tableau « Un leader versus un, un, un patron ». Il euh, y en a un qui donne l'exemple, on a envie de suivre, l'autre qui se fait obéir. C'est un peu l'analogie qu'on voulait placer. Puis notre pari, c'est qu'en intégrant les élèves dans ce processus-là, il y a des chances qu'on qu puisse basculer vers. Euh, Puis pas, pas un jeu de mots sur basculer. Euh, basculer vers un rôle, finalement, par une autorité qui est différente. Oui, puis pour cette raison-là, dans le fond, euh, c'est pour ça qu'on a essayé de synthétiser tout ce qu'on avait à dire sur le sujet, puisqu'on recevait des milieux. Et c'est pour cette raison-là qu'on en est arrivé à cinq conseils, cinq recommandations pour venir co-construire un code d'éthique, parce que vous aurez compris que c'est on, on, on intègre, on implique l'élève dans le processus. Et attention, euh, code d'éthique, si euh, Annie, tu changes de diapositive, par code d'éthique, souvent on va entendre code Code, code moral, code de comportement, euh, euh, code auquel on doit adhérer de façon unilatérale. et Puis pour nous, ça, ça faisait écho à une approche qui est un peu plus moralisante, euh, qui parfois met de côté l'aspect réflexif puis l'aspect euh, du sens qu'on donne aux règles. Or, c'est pas ça du tout qu'on voulait, qu voulait euh, explorer. Au, bien au contraire, euh, on voulait mettre l'emphase sur l'aspect de la, sur la démarche. De réflexion sur l'autonomie des jeunes, augmenter leur engagement, leur niveau d'engagement par rapport à ces règles-là. Donc, on a fait le pari, euh, finalement, qu'en les, en les impliquant dans le processus, ben, qu'on allait, euh, qu allait augmenter ce niveau d'engagement-là bien au-delà de, de l'obéissance. Et puis, ça, ben, c'était la recommandation numéro un. Vous avez à la prochaine oui. euh, diapositive. Et avant d'aller à la prochaine diapo, là, juste revenir oui, un dit. petit peu. On okay. a, dans le fond, l'idée, c'est que souvent, il y a des enseignants, des directions d'établissement, qui nous écrivent, qui nous appellent, qui nous disent, pourriez-vous nous fournir le code d'éthique que ça prendrait, le vrai bon, le celui qui fonctionne, puis qu'il y a toutes les bonnes règles dedans. Dans le fond, nous autres, ce qu'on amène à dire, c'est qu'on veut plutôt passer de, du code d'éthique à une réflexion éthique sur le code. Donc, parce que c'est par la réflexion avec les acteurs qu'on va trouver... Des, des façons de vivre ensemble qui vont être convenables, qui vont être acceptables pour tout le monde. Puis, il n'y a pas un code qui est parfait, il n'y a pas deux codes qui sont identiques, mais ce qui est important, c'est l'adhésion et la réflexion qui est en arrière. Donc, c'est un peu ça aussi dont on veut vous parler, c'est la réflexion sur le code. Mmh. Oh oui, puis comme tu dis, Benoît, il n'y a pas un code qui est parfait, surtout considérant que les milieux sont tous différents. Les milieux sont différents, les contextes sont différents selon la situation puis le moment. Donc, à, part, à partir du moment où on, on, on prend ça pour acquis, eh bien, de proposer un code d'éthique qui fonctionnerait partout, tout le temps, c'est comme ça devient quelque chose de pas, de, de, de pas nécessairement pérenne dans le temps et de pas nécessairement utile et garant de l'engagement des élèves non plus. Euh, donc, c'est vraiment une nuance intéressante. Puis d'ailleurs, c'est ce qui amène à la, la recommandation numéro un qui est d'augmenter, dans le fond, de faire place davantage au sens des responsabilités de l'élève pour dépasser la simple obéissance unilatérale. Et pour faire ça, bien, nous, notre pari, c'est que de les mettre dans le coup, justement, euh, de les impliquer, puis de faire en sorte qu'ils contribuent à ce processus d'élaboration des balises et d'élaboration des règles qui vont encadrer leur propre comportement. Mais nous, on fait le pari que... Ça va, euh, ça va être proportionnel finalement à leur niveau d'engagement, puis euh, ça va faire davantage appel à leur sens des responsabilités, d'une part. D'autre part, euh, dans le libellé que vous voyez là, bien, il y a l'aspect début de l'année. Donc oui, c'est certain que ce processus-là, lorsqu'il est fait d'entrée de jeu, au coup d'envoi de l'année, en, en, à la fin du mois d'août, c'est certain qu'on euh, a plus de chances finalement de susciter et de générer l'adhésion la, de notre gang, hein, l'adhésion de, de nos élèves. Mais il n'y a rien qui empêche qu'au euh, courant de l'année, on le verra tout à l'heure, hein, qu'au courant de l'année, ça peut être pertinent, ça peut être très utile de faire, refaire euh, l'exercice pour revalider, revoir, revisiter certaines règles. Donc, il y a différents autres moments dans l'année, puis en fait, un peu n'importe quand, on peut le faire. D'ailleurs, on a un bon exemple actuellement, on est en train de basculer, semi-basculer, non, on ne sait plus comment appeler ça, mais euh, le contexte change tout le temps. Donc, il y a lieu aussi de refaire l'exercice puis de se, se replonger là-dedans euh, à plus d'une reprise, euh, finalement, sur une, dans une année scolaire. Tout à fait. puis d'ailleurs, euh, l'exercice d'écrire ou de, de réfléchir sur les règles qu'on veut se donner, puis de les construire, les règles, ça amène les élèves à réfléchir sur le sens des règles. C'est ça, dans le fond, qui est le plus important. Parce que si j'ai des plus belles règles du monde, mais que pour moi, ces règles-là n'ont pas de sens, je comprends pas pourquoi elles sont là, bien, ça va être difficile d'y adhérer parce que je verrai pas l'utilité de ces règles-là. C'est pour ça que le fait de faire avec nos élèves l'élaboration d'un code de vie ou de, de, de, de, de, de, de nos règles de classe ou nos modes de fonctionnement dans, dans notre environnement numérique d'apprentissage ou point de porte, mais dans le fond, c'est de trouver le sens de ces règles-là. Ça, ça va favoriser un meilleur engagement de nos élèves. Il va s'accroître l'engagement. Et même que les élèves, ont problème même réfléchir sur comment on va les gérer, les règles, qui va les gérer, comment on va le faire, même engager les élèves dans la gestion même des règles. Donc, ça permet aussi de dégager de la pression sur le poids de qui doit tout gérer. Donc, comment je peux déléguer une partie des responsabilités à mes apprenants, à mes élèves, pour qu'eux que aussi puissent se responsabilité, s'engager dans le processus. Bien sûr, ça ne nous empêche jamais, comme enseignant, de venir établir quelles sont mes bases, quelles sont les choses que moi, je m'attends de mes élèves, et que si eux n'arrivent pas à les nommer par eux-mêmes, mais que moi, je le rende explicite et que je le dise clairement, moi, il y a une chose que j'attends de vous, c'est ceci. Mais ce n'est pas une question de faire un jugement moral sur c'est quoi un bon enseignant, un bon élève, un mauvais élève, mais plutôt voir ce que moi, je veux que vous fassiez si vous pas, à le, si on n'arrive pas à le nommer. Donc, trouver le sens, c'est vraiment important. Ensuite, eh bien, viser l'élaboration de règles concrètes. En, si on veut que les élèves sachent quoi faire, si on veut que les élèves... Euh, a une idée du comportement attendu, il faut qu'elle soit explicite. Et plus elles vont l'être, moins il y aura place, comme on le dit dans la diapo, à l'interprétation. Ce qui fait que, puis l'interprétation, hein, c'est ce qui laisse place, en fait, à, à la négociation. Oui, mais madame, on, on l'entend, il me semble que rapidement, euh, l'espace à la négociation. Puis quand je dis espace, ça ne veut pas dire de. de, de... <rire> de viser, comme je le disais tantôt, l'autorité absolue, genre il n'y a pas de place, mais ça veut plutôt euh, dire d'amener les élèves vers une formulation qui va faire en sorte qu'on sait tous de quoi il s'agit. Euh, comme Je vous donne un exemple, euh, on, on utilise souvent le mot « respect hein? ». On, on doit être respectueux, mais dans le fond, dans, le mot « respect », c'est quelque chose qui, reste, qui demeure flou « Pour vous, c'est quelque chose. Pour moi, c'est autre chose. Pour elle, etc. » Puis on le sait, hein, des fois, même le clash entre générations, la définition du respect pas, des comportements respectueux n'est pas nécessairement la même. Donc, on va essayer d'aller vers quelque chose qui est le plus concret possible. Et plus on va le faire, plus les bénéfices vont être tangibles pour les élèves parce qu'ils savent exactement où aller. Et, puis à ce sujet-là, Steve nous disait aussi dans la causerie que qu'il ne faut pas hésiter à les enseigner, ces comportements-là, de façon claire et explicite. Donc, à les démontrer euh, par notre rôle comme de modèle, mais aussi à les, à les enseigner. Et donc, dans l'enseignement, qui dit enseigner, dit grandir, faire grandir, en fait. Et donc, il y a place à l'erreur, mais on va en profiter pour renchérir sur le comportement qui est attendu, finalement. D'ailleurs, mm -hmm. ça fait comme deux fois qu'on fait référence à cette causerie-là euh, avec Steve Bissonnette à propos de la gestion des comportements. Je l'avais mis plus tôt dans le clavardage. Je peux la remettre encore. Donc, c'est une causerie qui a été euh, animée par Benoît euh, au printemps, en mai passé, euh, j'imagine, mm -hmm. euh, dans, dans une série de causeries. Donc, je vous remets le lien. Puis... Peut-être que sur la page de l'atelier aussi, on pourra mettre euh, le lien vers, vers toutes les causeries, là, euh, si vous ouais. voulez trouver du matériel, parce qu'il y en a pas mal qui nous ont été utiles pour ça, en fait. C'est une, une, une, une... Mm -hmm. Oui, tout à fait, absolument. Euh... Réfléchir aux, bien sûr, réfléchir aux, aux règles et aux comportement tendu, c'est super important, mais aussi de de, de mettre clair qu'elles sont les, on dit souvent les conséquences, mais des fois ça nous amène peut-être des fois une con, on mélange le mot conséquence, le mot conséquence devient équivalent de punition pour les élèves, alors que dans le fond la conséquence c'est pas c'est pas ça qui est le plus important, c'est quoi les impacts des gestes qui vont avoir été posés, mais aussi, si on ne respecte pas les règles, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être quoi euh, conséquemment qui va arriver si on se passe Mais dites-vous bien que ce n'est pas toujours nécessairement une punition. Parce que euh, s'assurer à l'école, on, un, un, un, un, on est une question d'enseignement, d'apprentissage. La règle de vie, vivre ensemble, on l'apprend aussi à l'école. Donc, s'il y a des comportements qui ne sont pas respectés, la première conséquence, ce n'est pas nécessairement de donner une punition, mais de se demander qu'est-ce qu'on va questionner le comportement, pourquoi il est là, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas respecté la règle, pour essayer de le comprendre, mais aussi de rétablir le sens, mais aussi peut-être de redonner le sens si le sens n'a pas été bien compris, mais aussi de donner la chance au coureur, d'éduquer. Je comprends que ça se peut que tu connais la règle, mais que Peut-être que ça t'a échappé, donc je peux te donner une chance au corps, donner un élément d'éducatif. De, de, donc, pas juste voir les règles comme étant, euh, bon, il y a une punition, ça, ça arrive, clac, clac, clac, puis c'est mécanique ou automatique, mais plutôt voir aussi le rôle éducatif qu'on peut avoir à, à, à jouer. Et dans ce sens-là, c'est super important que si on établit des règles, qu'il y a des, des, des sanctions qui viennent avec, qu'elles soient cohérentes et proportionnelles à ce qui s'est passé ou à l'acte posé, Parce que des fois, quand on a des comportements répétitif, qui nous dérange. Même si ce comportement-là est peu important, il arrive des fois qu'on réagit avec nos émotions et là, tout d'un coup, on donne une conséquence, une punition très grave pour un comportement qui est banal, somme toute, mais parce qu'il nous dérange trop souvent. Là, ça, si on peut on veut éviter ça, c'est en mettant les choses claires dès le départ, puis en ayant une conséquence qui est donc proportionnelle. Donc, ça, c'est vraiment important, et ça fait en sorte que ça devient une, On ne l'applique pas de façon non arbitraire, et puis que, que, que c'est donc. Euh, donc, plutôt qu'on l'applique de façon non arbitraire, pas de façon arbitraire au hasard de, de, de nos émotions, mais qu'on le fasse de façon claire et, et, et entendue dès le départ. C'est très difficile hein, pour un élève de voir de la cohérence dans un comportement qui est arbitraire, euh, donc de savoir à quoi s'attendre. Tandis que quand ils le savent, et c'est ça qu'on disait cohérente, proportionnelle, les modalités d'application quand elles sont travaillées avec les élèves, mais même des fois, on va, on va assister à des jeunes qui gèrent eux-mêmes euh, toute cette, cette modalité d'application et qui le savent. Combien de fois, quand c'est clair, quand il n'y a pas de de ressenti ou d'émotion, puis on dit à l'élève, tu as ton téléphone dans les mains, le, mettons, situation de classe, puis qu'il se lève sans qu'on ait rien dit d'autre pour venir le déposer sur notre bureau, bien, c'est parce que quelque part, on a compris, on connaît la modalité, c'est pas menaçant pour nous, puis c'est pas appliqué injustement. Et donc, à ce moment-là, la règle, il y a plus de sens, de chances qu'elle soit intégrée, acceptée, vécue, puis qu'elle régule vraiment des comportements. Gardez en tête que les règles sont flexibles. Marjorie, vous le disiez tantôt, en hein, des règles, on n'en veut pas 12 000. Là. Déjà qu'en société, on en a, dans, euh, au niveau étatique, on en a, et puis on, en, on, y, on y est tous soumis, les élèves comme nous. Euh, les règles qu'on va placer dans notre contexte de classe, euh, elles sont là pour venir réguler des choses qui sont très précises. Euh, donc, on n'aurait pas besoin normalement de mettre de règles pour euh, le vol d'objets parce qu'on a déjà quelque chose qui règle ça plus haut que nous. Euh, alors, le nombre de règles devrait être limité. Hein? Des fois, on dit, quand on, on est en stage, on apprend qu'on euh, devrait euh, choisir nos batailles. Eh bien, choisir nos batailles, c'est choisir le nombre de règles. Pardon. Donc, euh, un nombre limité. Et comme il est limité, bien, on veut qu'elle qu soit signifiante avec la situation, ce qui fait en sorte que... On, on doit pouvoir les revisiter. Euh, les petits au primaire, ils disent souvent, on lève la main quand on veut le droit de parole ou tu sais, on demande le droit de parole. Mais ben, ici à partir du mois de février, c'est quelque chose qui est géré, s'il n'y a plus euh, d'ambiguïté dans la classe par rapport à ça, puis que ce n'est plus un comportement qu'on a besoin de réguler parce qu'il est, il est auto-régulé, mais ben pourquoi on a encore une règle là-dessus? sur quoi on pourrait s'améliorer d'autres parce que dans la vie, on peut toujours s'améliorer. On essaye de ne pas, euh, pas, pas gaspiller, mais de ne pas utiliser des règles quand on n'en a pas besoin et puis de les revisiter dépendant de si on change de contexte. Comme là, présentement, il y a des élèves qui, qui passent depuis le début de l'année dans, dans des situations à distance. Bien, pourquoi ne pas commencer euh, mon premier euh, cours à, à distance en disant, bon, bien, vous vous rappelez, on a fait nos règles de classe ensemble. Euh, maintenant, est-ce qu'il s'applique encore à notre situation? Puis, qu quelles règles on pourrait se donner pour les deux prochaines semaines pour que ça fonctionne? Donc, euh, flexible. Et on voit qu'on a hein, les élèves ils ont un pouvoir et un contrôle sur la situation Puis à ce moment-là, encore une fois, il y a plus de chances qu'ils qu embarquent. C'est facile à dire. C'est facile, facile à dire tout ça. Puis, euh, nous-mêmes, quand on parle des grandes recommandations, je suis comme, ouais, c'est beau, mais comment on le fait? Comment on le vit? Puis, comment ça peut s'actualiser vraiment avec les élèves? Euh, puis, c'est pour cette raison-là, dans le fond, qu'on vous propose cinq, encore là, cinq stratégies numériques, donc des outils numériques qui vont nous permettre finalement de vivre ça en classe. Donc, petite bouchée par petite bouchée. La première de ces stratégies-là, c'est de venir définir la situation. Qui, fait le, qui va faire l'objet de la règle. Comme Annie vient de nous expliquer, si c'est pertinent et utile de revisiter, de revalider une règle compte tenu du contexte qui peut être changeant, on en vit un exemple actuellement, ben ça devient extrêmement pertinent de venir cerner une situation et de venir décrire une situation se passe-t-elle à distance, en présence, se déroule-t-elle souvent? Qu'est-ce déroule qu qui se déroule pendant ces rencontres virtuelles-là, par exemple? Euh, c'est quoi l'objectif? C'est un objectif d'apprentissage, c'est un objectif de divertissement? Euh, Est-ce qu'il y a déjà des règles plus grandes que nous, comme tu disais, Annie, qui existent puis dont on doit tenir compte? On n'a pas le choix d'en tenir compte. Donc, venez porter un regard Presser le citron, venir porter un regard général et global sur une situation pour en tirer tous les éléments de compréhension, ça devient extrêmement utile. Puis ça, il ben, y, euh, y a des outils qui permettent de le faire très bien. On vous en propose deux. Il y en a plus dans l'article, mais là, on vous en propose deux. Euh, D'abord, la carte mentale peut s'avérer vraiment utile. Toutes les vignettes en hein, sont cliquables, donc vous pourrez aller essayer, de voir de quoi ça peut avoir l'air. Donc, euh, dans une carte mentale, évidemment, on vient consigner de l'information de façon organisé, donc en groupe, ça peut se vivre euh, très bien de façon conviviale. Le document collaboratif, c'est un petit peu l'équivalent. Donc, on vient, on, on vient consigner, on vient euh, écrire des observations, puis on vient décrire différents aspects d'une situation à même un document collaboratif. Euh, donc, c'est tout simple, mais ça nous permet finalement de venir mettre des lunettes, puis porter un regard, euh, un regard euh, complet et neutre sur une, la situation qui nous, qui nous concerne, finalement. De compte du point de vue de chacun, en fait, c'est faire le tour de qui peut être concerné par la situation par rapport aux règles qu'on se met en place. Est-ce que les classes à côté sont, sont, sont concernées par le, le, ce qu'on qu met en place au niveau du silence, au niveau de la concentration, etc., ou pas? Euh, Peut-être qu'effectivement, il y a lieu de, de bref de réfléchir à ce contexte-là, mais c'est important que les jeunes, pas juste la situation, comme Marjorie l'a dit, euh, qui se demandent qui ça concerne. Est-ce que ça concerne aussi mes parents, la direction d'école? Oui. Si on se met des règles qui sont vraiment particulières, mais ça se peut que la direction ait à gérer des choses par rapport à ça. Euh, le service de garde, parce que dans notre classe, il y a un service de garde qui vient après. Bon. Donc, c'est important de faire le tour de qui peut être concerné par la situation. Puis quand on est à la maison, bien, ça peut changer. Ça peut mettre à être mon petit frère, ma petite sœur qui est concernée aussi par les règles qu'on va se mettre. Ça peut être mon, mes parents, euh, etc. Donc, comme vous l'avez dit tantôt, hein, il y a des parents qui passent en arrière de l'écran. Ben, si on réfléchit à toutes les conséquences de ces personnes-là, ça peut nous amener un, un regard qui est différent. Il y en a, tu sais, qu'on dit souvent, mais qui d'autre? Euh, parce que les enfants ont, les enfants puis les ados aussi, là, ils ont cette capacité à décrire une situation, mais souvent à voir les, les, les acteurs principaux, hein? pas tellement les rôles secondaires ou les rôles secondaires qui pourraient devenir un rôle principal si la situation va vers là ou vers là. Donc, euh, en leur posant souvent la question, « Mais qui d'autre? Mais qui d'autre? Mais qui d'autre? Euh, » ben, des fois, on peut les amener même à, à voir que d'autres écoles à côté de nous pourraient trouver qu'on a donc ben une bonne idée puis ça pourrait les concerner. Fait que voilà euh, à pourquoi on doit tenir compte du point de vue de chacun. Pour ça, on peut demander aux jeunes d'utiliser encore une fois un canevas ouvert pour nommer les personnes concernées puis nommer leur point de vue. Si on se questionne sur la validité d'une règle, on pourrait dire qu'est-ce qu'en penserait la policière école, qu'est-ce qu'en penserait, etc. Et de l'autre côté, bien, on pourrait associer des points de vue avec des groupes de personnes dans un questionnaire qu'on aurait préalablement réfléchi pas nécessairement parce qu'il y a des bonnes questions, parce que dans un groupe de personnes, tout le monde peut avoir des points de vue relatifs. Dans le sens où si je dis ben, « les parents vont penser que ben, », les parents ils peuvent penser 82 choses différentes. Euh, sauf que de faire part un questionnaire comme ceux-là, pour des groupes qui ne sont pas habitués ou des groupes plus jeunes, yeah. euh, ça fait, tu sais, euh, dans les questionnaires, euh, que ce soit les formulaires euh, euh, Microsoft ou Google, on a un tableau de résultats. Et en projetant ce tableau-là, ça nous permet euh, d'avoir une base de, de sur quoi réfléchir, donc sur quoi questionner les élèves. Ah ouais, pourquoi vous pensez que les gens ont dit que les parents penseraient ça surtout? Et puis là, on évite le fameux silence dans la classe euh, euh, qui nous arrive souvent quand on pose des questions trop larges ou euh, etc. Tandis que quand on a un objet d'analyse, bien souvent, il y a quelqu'un qui va avoir de quoi dire et là, ça va faire boule de neige. Benoît, je m'excuse, je t'ai volé ton bout. Je le trouvais trop bon. Non, il n'y a pas de problème. De, euh, non, mais dans le fond, euh, tout ce qu'on dit, on dit, on vous disait depuis tantôt d'élaborer de, les règles avec les élèves, c'est gagnant. Oui, c'est gagnant, mais il y a des règles sur lesquelles on n'a pas toujours le pouvoir. On ne peut pas changer facilement des lois, les règlements de l'école, tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. On peut quand même réfléchir sur le sens de ces règles-là, c'est-à-dire de trouver la justification des règles, d'où elles viennent, pourquoi elles sont là, à qu'est-ce qu qu'elles nous apportent comme gain, en quoi elles améliorent la vie collective, mais aussi et même plus, si jamais on se rend compte qu'il y a de ces règles-là qui ne marchent pas, hein? il y a du. Il y a, selon certains, du. du, du, du. Du racisme systémique dans notre système. Comment on peut changer notre système C'est quoi les impacts Comment on peut aller améliorer le système dans lequel on vit Donc, c'est même amener les élèves à réfléchir sur ces, sur ces, ces, ces, ces, ces éléments-là qui sont plus larges, qui sont parfois en dehors de leur contrôle, mais sur lesquels ils peuvent peut-être avoir de l'influence s'ils s'impliquent, s'ils partagent, s'ils réfléchissent, s'ils amènent, les soulèvent les questions, les enjeux que eux voient dans, dans des manières que des règles pourraient être élaborées ou mal, mal faites, mal ou incomplètes. Donc, concrètement, Annie. Euh, ben, en fait, je veux juste euh, faire un recours. T'sais, il se passe plein de choses actuellement. Il y a des nouvelles règles qui vont être en place dès jeudi. Euh, Puis, d'accord, pas d'accord, cette réflexion-là, elle est quand même importante pour bien comprendre les fondements. Puis, sans cette compréhension-là, ben, euh, c'est difficile d'avoir... Euh, euh, euh, de, de tenir compte de tous les points de vue, mettons, et euh, je trouve que la dernière question est intéressante dans le développement des citoyens, dans notre rôle de développer des citoyens, c'est-à-dire quel recours ou action possibles pour changer une règle existante, parce que les, les règles, elles sont en place, mais on peut des, des fois avoir envie de les questionner, puis là, je vais vous donner un exemple qui n'a pas du tout rapport, c'est, mettons, euh, le menu de la cafétéria, bien, les jeunes, même si... Euh, ils utilisaient plein de moyens différents de le faire. S'ils ne passent pas par le processus euh, qui, décisionnel de l'école, ben, ils n'y arriveront pas. Donc, pourquoi ne pas utiliser euh, un, un désaccord aux différents points de vue pour essayer d'instruire sur des mécanismes actuels qui existent? Fait que voilà, pour faire ça, concrètement, oui, euh, ben dans le fond, il y a comme deux, deux, deux genres, familles de possibilités. Donc, d'abord, euh, utiliser un outil de votation en ligne pour euh, venir euh, nommer, pour venir euh, se positionner à savoir si une règle est au service du bien-être commun ou du, ou du, du bien-être individuel. Donc, ça, c'est comme une, une donnée puis un paramètre qui est bien intéressant quand il y a le temps d'établir des règles qui sont au service ou non du vivre ensemble. Donc, un outil de votation comme celui que vous avez peut permettre de le faire. Et d'un autre côté, euh, vous avez un outil, euh, un can style Canva, un outil d'infographie ou encore la création d'un euh, fichier audio par lequel les élèves vont pouvoir venir justifier l'existence d'une règle. Donc là, euh, à l'écrit ou encore euh, à l'oral, ils vont pouvoir venir expliquer donc expliquer le sens. Euh, donc vous voyez peut-être la nuance entre les deux finalement, mais tous ces outils-là finalement se rattachent à l'aspect du sens d'une règle, le sens fondamental prochaine euh, prochaine des des des, des choses qu'on peut faire euh, pour co-construire avec nos élèves c'est de venir cibler les valeurs euh, de notre groupe donc les valeurs communes les valeurs qu'on partage comme groupe euh, c'est qu'est-ce qui nous tient le plus à cœur, qu quelle valeur euh, euh, est la, est la plus, fait consensus finalement au sein du groupe. Et puis ça, ben, ce qu'on vous propose comme outil numérique pour le faire, c'est comme un, un couple, un pairage de deux outils. D'une part, on pourrait utiliser un nuage de mots pour venir, vous savez comment ça fonctionne, hein? on, on, on écrit des mots puis le, le plus redondant, celui qui va, le plus récurrent, pardon, va, avoir une, va être plus gros. Euh, donc, à ce moment-là, on vient cibler et quelle valeur va être la plus consensuelle au sein du groupe et à partir de ça réponses-là ou du construit qu'on aura fait, ben là, on peut venir utiliser un outil de votation pour venir déterminer, par exemple, quelle règle serait la plus utile, pour, qui serait la plus, euh, je ne sais pas moi, cohérente, euh, qui permettrait le mieux de porter cette valeur-là dont on, dont on s'est doté puis qu'on souhaite finalement qui mène nos, nos, nos règles, nos balises. Donc, c'est comme un, un petit couple d'outils qui, euh, qui peut vraiment bien fonctionner pour quelque chose qui est somme toute assez abstrait, le cibler des valeurs. Ouais, comment? OK. ben outils-là permettent de le faire. Finalement, co-rédiger des règles de manière positive, on le disait tantôt, hein, les formuler pour qu'elles soient cohérentes avec les balises, avec nos valeurs, euh, comment les modifier. Donc, euh, une banque de questions qu'on peut poser aux élèves euh, et comment on peut faire ça. Bien, en fait, le, le, notre principale proposition relève du document collaboratif. C'est à dire que quand on demande aux élèves tous de, de participer à un, un document collaboratif, ils peuvent, euh, Utiliser le, le, le, le mode suggestion pour faire des corrections ou les commentaires pour venir aussi suggérer euh, des, des reformulations ou des regroupements pour dire Oui, mais tu sais, ces deux-là, ils veulent dire un peu la même chose. Donc, comment on pourrait euh, les, les, les regrouper finalement pour diminuer le nombre de règles Alors, euh, voici une manière de le faire. C'est sûr que pour les plus petits, c'est moins évident. Euh, ça demande, euh, c'est un processus délibératif, mais voilà. Donc, conclusion. Oui, en conclusion, dans le fond, ce qu'on vous, euh, qu vous propose, puis pourquoi on pense que d'impliquer les élèves dans ce processus-là, euh, c'est pas que philosophique, c'est pas que dans la bienveillance et tout ça, parce que oui, c'est des... C'est important ces paramètres-là, mais aussi c'est de faire ressortir les, les, les aspects qu'on souhaite développer chez un citoyen, c'est-à-dire l'autonomie, c'est-à-dire la pensée critique, la capacité de, de, de se tremper et de prendre part à une délibération collective. Ça, je ne sais pas si vous le savez, mais ce qu'on propose, OK, c'est avec le groupe, avec la classe, mais c'est un exercice qu'on va être appelé à faire comme citoyen en société plus tard. Donc, de les exercer déjà, puis de, de déjà leur donner les outils intellectuels, de, de se pratiquer ensemble à faire ça. Dans, en respectant euh, certaines conditions qui favorisent le dialogue, euh, de se doter d'outils, etc., il ben, y a fort à parier que ça, ça va semer des graines finalement pour une participation citoyenne éclairée finalement dans le futur. Euh, puis qu'est-ce que ça veut dire participer aux délibérations à propos des règles? Ben, ça veut dire à la fois être capable d'y réfléchir, être capable de les améliorer, euh, puis aussi être capable par la suite d'orienter si je suis responsable de ces règles-là, règles évidemment, je vais être beaucoup plus enclin encline à orienter mes actions et mes gestes en fonction de ces règles-là auxquelles j'accorde un sens. Benoît, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose à ça. En fait, tu as très bien résumé ça, Marjorie. Tout à fait. C'est pour ça qu'on lit ça à l'idée de développer de la citoyenneté à l'ère du numérique. On sait que, entre autres, dans les environnements numériques, c'est le Far West, hein. C'est le Far West à l'échelle ouais. internationale, hein. Tu sais, il y, y, y a plein, il y a plein de, de, de de trous, de vides, de, de, vide, de gaps dans les règles internationales et nationales sur l'utilisation de, des données privées et tout et tout et tout. Mais pour ça, pourquoi Parce qu'entre autres, comme, comme adultes en, en ce moment, on, collectivement, on manque de compétences pour être capable de bien le faire. Alors, ce qu'on vise, c'est de développer des citoyens qui vont être capables de faire ça. Non seulement, qui vont connaître le numérique et être capables, mais qui vont, trouver des, vont être, avoir habileté à à développer des mécanismes pour euh, élaborer des règles qui vont favoriser le mieux vivre ensemble. Donc, c'est aussi pour ça qu'on le met dans l'idée de développer un citoyen autonome, quelqu'un qui va être capable de, faire des, de mettre en place une délibération éthique vers des règles qui vont favoriser le mieux vivre ensemble. Donc, en, euh, on avait, oui, des ressources clés en main à partager. Donc, euh, pour ceux qui étaient avec nous ce matin, on vous a parlé de ce site CR à la maison qui comprend des activités qui peuvent être... Euh, euh poussé dans un enseignement à distance, hein, principalement, ça avait été fait pour ça, mais euh, qui vont amener les jeunes à réfléchir sur certains enjeux du numérique, entre autres sur euh, le, le traçage, ça, ça tombe bien, euh, sur les complots, sur euh, la, leur présence dans les réseaux sociaux, leur temps d'écran, etc. Donc, euh, énormément d'enjeux à réfléchir avec différentes de, de, de, des petits défis là, quand même ludiques, fait que, euh, n'hésitez pas à les, ma à les magasiner, euh, magasiner le Entre autres, pour le primaire troisième cycle, notre mur à nous, qu qu'est-ce qu qui est publiable, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelles sont les balises qu'on pourrait se donner. Et de l'asco aux médias sociaux, deux euh, situations euh, qui, euh, qui peuvent être exploitées là, au primaire, surtout pour ceux qui vont basculer euh, ou qui basculent ou qui basculeront. Euh, C'est des ressources qui peuvent être vraiment riches. Fait n'hésitez pas. Hein? Là, je sais que vous êtes toutes des CP, mais, euh, mais euh, euh, partagez ça dans vos réseaux. Donnez-leur aux profs. Tu quand euh, on entend que les profs, ils sont. Euh... Ils peuvent être euh, démunis un peu par rapport aux activités. Bien, ça ça peut être vraiment intéressant, autant pour l'éthique, pour euh, enseigner l'éthique et la culture religieuse, mais euh, euh, une délibération, ça touche aussi le français, la lecture, etc. Il y a, il y a vraiment euh, je ne veux pas euh, nous auto-publiciser, mais euh, j'y crois fort, fait que <rire> allez voir. Merci. Ces deux activités-là ont été vécu avec un enseignant qui enseignait à double niveau, hein, en deuxième et troisième cycle, donc quatrième cinquième année. Puis ça a été extraordinaire le euh, de, de, de travail que ça a amené ses élèves à réfléchir sur comment publier sur des murs virtuels. Mmh. Ils, avaient, ils ont fait un mur dans la classe et puis un mur dans le corridor de l'école. Ils, ils ont élaboré eux-mêmes les règles, puis on leur a demandé de les, publier, de les travailler pour les formuler de manière positive, et non pas pour pas que on ne veut pas qu'ils fassent, mais qu'on sache ce qu'ils veulent, ce qui est attendu d'eux. Donc, tout ça a été fait avec ces élèves-là. C'est vraiment, vraiment très, conc très concret, très pratique, très applicable dans plusieurs contextes, là, mm. euh, ces, ces activités-là. C'est le sens de ce qu'on veut laisser comme trace en utilisant la référence au « Alasco ». On embarque tout un pan historique, bref. Oui, hein? mm. oui c'est ça. La SCO des murs qui, sont, qui datent de 20 000 ans, qu'on mm. essaie de comprendre encore aujourd'hui. Les mm. murs virtuels d'aujourd'hui vont peut-être exister encore dans 20 000 ans. Non, tout à fait. Les, les deux prochaines, dans le fond, euh, une, une à la fois, là, mais les deux prochaines ressources, euh, ce sont nos collègues de la Commission scolaire de Laval euh, qui ont développé, vous connaissez peut-être, la plateforme vers une identité positive à l'heure du numérique qui rassemble des capsules vidéo en amorce toujours accompagné d'un document euh pour animer un dialogue, finalement, basé sur les étapes de la réflexion éthique. Ça ressemble beaucoup, il y a beaucoup dans ce qu'on vous a présenté qui est très euh, cohérent, dans le fond, avec cette démarche-là. Alors, les deux activités qu'on vous propose, il y en a une au troisième cycle du primaire, et puis il y en a une deuxième pour le secondaire aussi. Donc, les deux, et puis on sauto on sauto euh, s'auto-plug aussi là, pour dire qu'on avait, euh, on a contribué à la rédaction d'un module euh, pour la TELUC, finalement. Euh, donc, l'infographie que vous voyez là a été a été euh, incluse là, dans, euh, dans ce module-là. Donc, euh, ça peut être intéressant d'aller le voir par là, mais sinon, à partir de la plateforme vers une identité positive à l'art du numérique, vous allez retrouver ces activités-là, qui, là, ça porte particulièrement sur les murs d'expression, euh, mais il y a des, euh, en tant que tel, il y a des activités euh, clés en main euh, à propos de plein de thématiques euh, qui sont liées à la soignité à l'art du numérique. Donc, euh, à voir et à partager ça aussi. C'est nos collègues, hein, donc c'est une ressource en or. Tout à fait. On a aussi le site, évidemment, sitnum.ca. D'ailleurs, Christelle a envoyé un superbe tweet euh, cette semaine euh, ou la semaine passée, là, sur euh, le site, la ressource de sitnum.ca qui est toutes les ressources que, dans le fond, on a développées, mais aussi d'autres gens ont développées qui travaillent la citoyenneté à du dans la même optique, c'est-à-dire une approche de réflexion éthique et autonomisante qui vise à l'autonomie et non pas une approche moralisante des comportements. Donc, vous allez retrouver des ressources comme euh, les bases théoriques, mais toutes les ressources qu'on a faites, mais aussi les formations que l'on offre on retrouve ça sur ce même site-là. C'est Notre offre de formation, cet automne. Donc, si vous avez manqué, la, parce qu'il y avait trop d'offres géniales à la FCC, vous avez manqué la magie du micro-site, on le redonne la semaine prochaine. Euh, donc, le 29 octobre, complotisme, le 5 novembre. Ça, c'est nouveau. «Battre le boss », donc l'édifier sa classe ou comment faire en sorte que les élèves aient, aient trop hâte de passer l'examen final. Donc, «battre le boss ». Euh, et finalement, ben, « Miroir noir » Alex donne demain, mais qui redonne aussi le 19 novembre. fait que euh, Tout ça, c'est cliquable, c'est un géniali, monurl.ca d'épée. C'est sur l'heure du midi. Vous amenez votre lunch, puis euh, on vous regarde manger euh, pendant qu'on donne ça. Fait que voilà. Je viens de vous placer dans le clavardage. Peut-être dernière euh, dernier petit, petite chose à vous dire. Vous rappelez la page de l'atelier. Ben, de toute façon, vous êtes sûrement dans le site fcc 2020 euh, euh, à temps plein là, pour les prochains jours, mais sinon, euh, sur la page d'atelier, on vous rappelle que vous avez accès au formulaire de rétroaction, donc on vous, euh, re, si on vous remercierait d'aller le compléter. Pour nous, c'est bien payant d'avoir euh, euh, du feedback en bon français. Et euh, également, si vous voulez obtenir votre badge, ben, vous aurez le chemin, dans le fond, à partir de cette page d'accueil-là. Puis sinon, ben, à peu près en temps, hein? c'était euh, un sprint, même pas un marathon, c'était un sprint. Euh, on vous remercie pour votre présence, puis euh, on... On reste disponible si vous avez des questions. On est là. N'hésitez pas à ouvrir votre caméra, votre micro. Puis sinon, ben, on vous souhaite une bonne fin de FCC, tout le monde.